Entre la tante et le mec, entre la tante et le vin. Parce que nous avons écrit sur des choses qui semblent-il n'ont pas respecté les textes du pouvoir. Ouais, il y a longtemps que nous avons des aides pour nous en décaper. En personne âgée pour devenir chômeur, sans que cette aide vienne une campagne électorale où le monde du sa majesté est dans la À Paris, leur attitré, se trouve à Paris, leurs médecins à titrés, se trouve Paris, leurs épiciers favoris, se trouve à Paris, les écoles de leurs enfants, se trouve à Paris, leur banlieues d'Alger, se trouve à Paris, leur médecin à se trouve à Paris, leur épicier favoris, se trouve à Paris, les écoles de leurs enfants, se trouve à Paris, Paris.